Conjointe à Mercure rétrograde signifie un début important et des énergies propices pour réviser, retourner en arrière, comme j'ai dit tantôt, faire le bilan des derniers mois. Qu'est-ce que nous avons accompli Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il nous reste à accomplir de nos objectifs Qu'est-ce que nous avons ou de faire et qu'est-ce que nous aurons à corriger ou changer Et est-ce que tous les objectifs que nous nous avons mis sont toujours valides Cette étape est très importante car le mois prochain, la nouvelle lune aura lieu dans le bélier. C'est le premier signe du zodiaque. c'est lui qui amorce le cycle du zodiaque. Alors, le bilan que nous feront ce mois de février va nous aider beaucoup dans les nouveaux débuts que nous, nous nous amorcerons le mois prochain. Durant la période où se produira la nouvelle lune, Mars aura été entré dans le Capricorne et sera en conjonction étroite avec le nœud sud et fera un carré avec Chiron dans le bélier. Ces aspects seraient très délicats mais aussi ils vont nous donner la détermination et la persévérance pour atteindre nos, ob nos objectifs et réaliser nos rêves et nos ambitions. Ces aspects vont aussi faire la lumière sur nos forces et nos faiblesses pour pouvoir travailler dessus. L'aspect Mars carré-Chiron pourrait aussi créer des rébellions contre les autorités qui seraient agressées, Mars étant impliqué. Pardon. Donc, euh, je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers sagittaires, voici vos prévisions pour le mois de février 2020. Au début du mois mars sera toujours dans votre signe pour vous donner la vitalité et vous pousser pour prendre vos actions et vos initiatives. Il vous donnera l'énergie propice pour accomplir beaucoup de vos tâches ou projets. Mars étant le gouverneur de votre cinquième maison et de votre douzième maison, donc certaines de vos tâches seraient prises peut-être discrètement. Mars restera dans votre signe jusqu'au 16 février. Mars fera des beaux aspects au début du mois avec le Soleil et Uranus dans votre sixième maison, ce qui seront des indices additionnels indiquant à quel point vous serez actif physiquement et mentalement. Surtout que le Soleil est dans votre troisième maison, la maison de l'intellect et la communication ainsi que l'échange commercial. Alors, si vous travaillez dans le domaine de vente, vos déplacements pendant, pendant que le soleil est dans votre troisième maison seront très fructueux et faciles aussi. Donc, le soleil sera aussi dans votre troisième maison jusqu'au 19 février pour continuer à faire la lumière sur vos communications, sur vos déplacements nécessaires pour votre profession, mais aussi sur vos études et vos relations avec les membres de votre famille, y compris les frères et les sœurs. Cela continue comme ça jusqu'à la production de la pleine lune dans votre neuvième maison, le 9 février. La neuvième maison étant le lion. L'énergie de cette pleine lune favorise vos longs déplacements, les voyages ainsi que les études supérieures. Donc vous serez en mesure de prendre les décisions nécessaires à propos de ces aspects car l'image sera plus claire pour vous. Cette énergie aussi favorisera le domaine de l'édition et de publication. Une pleine lune dans ce cas-ci signifie... Euh, l'accomplissement d'un article peut-être ou d'une recherche euh, journaliste ou euh, un livre qui serait prêt pour être publié. Vénus qui entre dans votre cinquième maison le 7 février sera une Vénus initiatrice, entrepreneur, leader et exécutrice. Vénus dans cette maison qui correspond entre autres à vos projets lucratifs ou projets créatifs, et peut-être en même temps lucratifs, vous donne une belle énergie et une poussée pour accomplir ces projets. Cela pourrait aussi s'agir de la transformation d'une passion en une profession. Comme par exemple ceux qui aiment cuisiner, ils pourraient mettre cette passion à profit et ouvrir un petit restaurant par exemple. Ou un service de traiteur qui serait lancé de chez eux au début, par exemple. Vénus, durant son transit dans le Bélier, fera des aspects délicats, soit des carrés avec les planètes dans votre deuxième maison, au fur et à mesure qu'elle avance dans le mois. Alors vous allez faire face à des défis liant votre maison de créativité et de projets personnels lucrative à votre maison de revenus. Les carrés sont défiants, c'est vrai, et ils nous incitent à prendre des actions. Mais si nous, ne prenions, si nous prenions les actions nécessaires, nous serons gagnants. Alors n'ayons pas peur quand on parle de carrés. Oui, ils sont défiants, mais ils nous incitent à bouger. Vénus aussi dans cette maison vous donne un beau magnétisme personnel qui vous aidera dans vos négociations et dans, votre discuss, dans vos discussions. Elle vous donnera aussi la détermination de trouver euh, l'emploi ou la profession où vous, vous serez heureux. Surtout qu'elle est la, la gouverneure de votre sixième maison. Donc, comme, donc, comme j'ai dit, Vénus va faire durant le mois des carrés avec les planètes dans euh, le Capricorne, dans votre deuxième maison. Et ça, on va parler en détail dans les prévisions hebdomadaires. Le 16 février, Mars entrera dans le Capricorne, votre deuxième maison. Dès son entrée, il sera conjoint au nœud sud, qui va magnifier l'énergie de Mars dans cette maison. Cette conjonction pourrait mettre de la pression sur vous pour trouver des solutions au niveau de vos finances par exemple pardon par exemple établir un budget ou trouver une deuxième source de revenus donc trouver une solution pour l'épuisement l'épuisement au niveau financier s'il y a lieu mais aussi cette conjonction vous poussera à augmenter vos efforts pour trouver un emploi si vous ne travaillez pas et si vous étiez à la recherche ces énergies sont très propices pour ce genre d'activité. La nouvelle lune dans votre quatrième maison, dans les poissons, aura lieu le 23 février et elle sera conjointe à Mercure qui sera en rétrogradation. Une nouvelle lune dans cette maison sera une opportunité pour un nouveau début au niveau de votre foyer qui pourrait s'agir de la vente d'une maison et l'achat d'une autre, ou changer le pays ou la région où vous résidez présentement, ou l'achat d'une nouvelle voiture ou des nouveaux meubles. Mais avec Mercure, qui sera en rétrogradation, il sera fortement recommandé de ne pas prendre des décisions cruciales ou entrer dans des engagements à long terme durant sa rétrogradation, mais utiliser ce temps pour examiner et vérifier les choses, les prix, les contrats, etc. Cette nouvelle lune dans votre quatrième maison pourrait aussi s'agir de l'ajout d'un nouveau membre à la famille, soit à la suite d'un mariage ou d'un accouchement. Donc, ça c'est en général pour le mois de février. Je vous donne rendez-vous dans les prévisions hebdomadaires où on va parler en détail des aspects